Ok. J'espère que vous allez arriver, parce qu'elle vient de me chercher, mais quelque chose de ah bien. Ouais, on, on est en... Allez, dégage, j'ai posé La de la tronche. Ouais, j'ai vu le Charly. Ouais, bah là, il y a des chances, pour le coup. Oh, ah, j'ai une bonne idée. Non. Non, il fallait les fumer de moi. Moi je peux pas moi, vais joué encore record avec toi. Je sais pas comment j'ai fait, je l'ai poké à 300 mètres. Ekoï, bonne jaguar, gosse. Putain il me fait mal. Aïe, ah, ils ont un double gosse au fond. Allez. Moi j'approche acquired. Moi je me casse. On va sur la droite, droite. Non, Je vais me je vais les tuer. Ouais il me faut de plus près. Alors elle est il fait mal faut qu'on fasse un non, c'est de y en a plein là c'est pas plein on arrive on arrive en support. non c'est plus pour moi faites gaffe Négatif. Ah, désolé. non non non négatif on arrive on va paquer sauve ta peau sauve ta peau Essaye de control. control. Oh. on te laissera pas tomber nope. c'est Strata, tout le monde y va tout oh, le monde meurt, mais c'est pas C'est Hôtel, l'hôtel Il faut sauver le soldat Sandra. Sandra. Oui. C'est pour ça qu'il y a. Le teameur arrive. Il est juste derrière le client pardon. Charger. Allez moi je charge. Il a besoin de soutien sur la Oh C'était je... aussi. Allez Juliette. Vous faites bien que les, ouais, euh, bon, vous on avez... On pas passe sur Juliette. Highlander. Il y a un Battle Master sur à 5 j'ai plus de... je mets un UAV. Oh putain. Je suis complètement... Et sur G5, il se cache. Il est parti dans On un reste... rouge. On reste dans les bâtiments un peu Ouais. Lima, Lima maraudeur. Ah, ils sont juste derrière. Ah, tu peux pas, tu peux pas ouais. Le side, Battle Master. Je me fais monter ne New target acquired. Target destroyed. Bien joué. New target acquired. Derrière G4 Derrière nous G4. New Je target sais ce que acquired. Griffon oh, ah, Faut faire face, faut bien. faire face les gars. Ouais. Faut se retourner, faut se faire face euh, G4. New target acquired. Golf les jambes. New target acquired. Golf leg. Ah, merde! Putain, je prends tellement target de dégâts de oh, Il dit putain. ça! Là, je suis encore, les gars. Fais à ton surtout. Ouais, ouais. Faut y aller là. Ils ont plus que 3. Il n'y a pas un seul cap de prix. New Target Acquired. Ils m'ont eu. Il faut New prendre un cap. s'il y a des cas, prenez un cap. Ouais. Entre F4 et F5, je fonce sur le, les, les cuves. Ok. L'écho est bonne. New Target Acquired. Ah, t'es toujours vivant, pas boire quand même. 3 contre 3. Allez les et eh, il prend pas de dégâts les bonnes par contre là, il dans Focus. Une Focus les gars, Acquired. vous êtes Juliette. Juliette. Il y en a une, une la corseté, je sais pas c'est lequel. Mettez leur pression, mettez leur pression. celui de flanc, c'est bien ça. Je suis il y a quasiment plus rien. La capture est 0 point. Ouais. Non, mais Merci. personne s'est des points. Non, ils sont pas d'accord. Pourtant, il y a du fight. Ah, il y a du beau fight là. Après, c'est c'est clair qu'on s'est battu. Ouais, oh, c'était bien speed, mais.